Ah, <rire> je vais quand même révéler mon info à Guil viens Fatou. Richard, je te pas? Ouais. Honnêtement, oh, je te conseille pas de trop traîner avec Guillaume. Pourquoi? Bah, je le sens pas. Mais, mais moi, moi je l'ai creusé. Ouais. Putain! Quoi? T'as Non, mais what? quest regarde, regarde, Voilà, regarde, regarde, okay. regarde. Ninja, Ninja, c'était bel et bien méchant, je te The G et on le on fume, hein The Guild? Ouais. En fait ce qui serait terrible là pour le... Ce qui serait vraiment... Oh là là. On, va On est sûr que c'est pas ici. On va tourner. On va tourner. <rire> T'inquiète frérot, <rire> c'est pour ça que. Ah, Nanox, Nanox est LG Ouais il est traîné avec Gap et Gap est mort. Euh... Souls, t'es encore solo Mais Nanox traînait avec Gap en fait, c'est pour ça. Mais Gap en vrai, est ouais. il est méchant encore donc. Ouais. T'as voté quelqu'un Si, si. Euh non, je croise toujours personne moi depuis tout à l'heure là, je fais le tour de Bah écoute, reste avec nous. On reste avec le tour toi. comme ça depuis tout à l'heure. Reste ouais, euh... avec nous. Toi. Ah, ça c'est cool. Oh, ça, cool. oh Ah, c'est Entity le montreur. Le NUTF, est un montreur de course. Et c'est pour, pour ça qu'il cognait. Tu vois Il a infecté. Ah, coup, il avait infecté, mais J'avais oui, raison. Mais oui. raison. Oui. Avait dit. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est quoi le En fait, en gros, en gros, tu sais, il y avait eu des greux au début. En fait, c'est parce qu'il a y avait il y a, oh, a Eddie qui charge. était montreur. Ouais. C'est euh, forcément lui qui l'a gueulé. Bah oui, je sais. Euh, Lanox qui était euh, infect. Du Mais coup, en oh, fait, quand il y a. Le montreur était mort. C'est pour ça que ça a dit au tout début. Moi, fois, je pense on que se soit le couple. C'est ouais. pour ça qu'il dit. Ouais, c'est ça. Oh là là là. Les gars, je suis très rassuré. Notre groupe, on est 100% sûr qu'il est bon. 100% sûr qu'il y a 100% vous 100% 100% 100% 100% 100%. 100%. à 100% parce que parmi nous parce que moi je pense qu'il y a ou ça on le sait du coup tu écoute écoute écoute écoutez on accueille quelqu'un si quelqu'un veut moi et et si il devait non je peux pas moi je peux pas et s'il si devait y en avoir un parmi nous, ce serait Bombi Ok, Ced tu veux venir Ced, viens mon gars, tu peux venir mon gars Attends mais c'est quoi là, j'ai l'impression d'être en cours de chier bordel là Moi ça peut être utile en fait Attends Ced, honnêtement... Oui bien. Ah, Tu veux venir avec nous <rire> Ced bah, Je sais oui, pas, non, moi, moi, moi, moi, moi, je Oui, oui en gentil ou ouais, oui en méchant Oui, C'est cool. Ok. du corps Et attends, quelle est ta relation avec Luquio Parce que moi je sais ce que t'es et je sais avec qui t'es Mais... Alors, du coup, si tu. Alors, si vous savez. du coup, ça peut être intéressant, du coup. Ouais. Si c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense, faut fumer une personne dans votre équipe et je sais qui c'est. Bah, moi aussi. en fait, je pense savoir le rôle de Lupio je pense savoir le rôle de Sed, Bombi, j'en ai aucune idée. Ok, bah, fume mon Bombi. On fume Bombi. Ah, bon, en fait, bon, Euh, bon, allez, on essaie, on bien, <rire> <rire> on essaye! On essaye! Les, les gars, sérieusement là! Je vous jure, je suis pas. C'est pas moi! Bah, il va falloir nous pas... donner des informations très vite quoi! Non, non, non, euh... non, non, non, non, non, il est forcément âgé! Ouais! Ah. Comment ça, t'as bah pas si, tous les si, rôles? Si, si, si, j'ai tous les rôles! Bah, alors donne-nous! Ok, alors peut-être qu'il aurait je... pas tous je... les risques de rester je... alors! Je vrai, sais il qui! qui... Risque de rester, je je... Sens, sais! Oh C'est Tru Tru! Bah dans tous les cas faut le tuer. Bah non ah 50% non. Ah non 50%, c'est le tru tru. Ouais, bah Ou ouais, ouais mais si on prend le. voleur Ouais mais c'est ce que j'allais dire. Ou alors du coup, bah par contre si vous avez de la bouche je veux bien. Mais du coup si on. Ouais, ouais, non es, pas... es si, si t'es si voleur, si t'es voleur tu les crois. On te fume ouais, Mais, je... mais <rire> il est soit voleur soit tru tru Ouais y a que ça en fait. Ouais bah ouais, bah voilà, c'est ça que je vous disais en fait, justement. Du je coup il est. Et du pas, coup. Pas, du coup euh, il est 50%. Non, okay, pour ça. Okay, ah okay, il connaît, non, non, gars, ah si, si tu connaissais le rôle de Sifano c'est parce que tu es okay. truñant et que tu as changé son rôle alors, avec quelqu'un d'autre du, du coup si je, si, si, si je, si je m'approche de toi t'as confiance Oui je, je sais ce que t'es. Ok c'est si bon, si est... bon il, il est good les gars Ok Mais du coup c'est pour ça que oh moi... T'as été, t'as été euh, Bah euh, il l'a dit hein. Avec Sifano Avec ouais. Sifano oui. C'est à dire que de base T'étais petite fille Ah nous aussi Bah oui Et j'ai été Switch ça. En vrai ça m'a rangé, je suis une petite fille gros, je le sentais pas Salut, l'ultra-million Ouais bah je pense ouais. Mais du coup je pas forcément son safe à vos yeux quoi après. Ouais moi, totalement tu as <rire> pas besoin C'est peut-être pour ça qu'il est moi, moi, moi, moi, moi je <rire> pars <rire> <pas rire> du principe que je sais le rôle de Cedric mais ça se trouve il est pas moi ça m'aurait Et je me fais brain par j'en sais rien Alors ouais. si 7 cette brain non, non, si cette brain Fuka, si 7 cette brain il est c'est il est c'est gentil hein, on sait pas. Quoi non non non en vrai en vrai Fukan normalement normalement lui tu peux le save en vrai. En disant ouais, ça tu sais ce que fait, je fais bah, bah, en cas bah, du coup dans tous les Dans ce cas, cas, cas, cas si j'ai je... euh, ouais. un autre problème, <rire> enfin j'ai un giga problème. Si, si bon c'est le troubillon, parmi ouais. vous il y a forcément des méchants en fait. Ouais. Attends, Parce on, on, on est au hein. on est 11 et 4, On est 7 là. Parmi enfin, vous, ça, après, ça dépend si la raison de la vous vous la confiance de la trois, c'est la renard parmi vous déjà de la fin de la fin de la fin de la fin la fin parmi la fin de la fin de la fin la il y a forcément un, un voleur parmi vous non mais trois. en fait s'il y a un feutré ici c'est forcément c'est lui non c'est lui un voleur, lui un voleur. Bah, non. je t'explique si Si, si ok, okay. Bah, bah, non parce que le cui bah, il va dire moi, un feutré, feutré Richard, ça ça peut être pour que moi, moi le voleur c'est pour moi le voleur c'est soit ced soit un de vous trois celui qui n'est ni sorcier ni roi non bah, bah, bah écoute je t'explique c'est soit ced soit moi du coup ah ouais mais il y a vrai. le feutré ouais c'est vrai que c'est pas c'est vrai qu'elle fait, fait tout ça. Ah, quoi, Nauti ou Fatou la sorcière quoi. Mais... Ah, c'est Fuka, ok, c'est bon, c'est bon. Il bah, bon, bon, y, y a des qui de il y a est là-dedans. est, ah, est, est, est là-dedans. Ah, les est, gars, ils sont. C'est incroyable là. ça que du coup Alors. vous soyez les 7 à côté. On vient de se retrouver. C'est la ah. C'est la les gars, après, quand même. Oui, bon. On est euh, deux, qu'on pourra rien faire, gros. Il y a Souls en fait. Yo Mais Souls est méchant. Non, mais encore swap ah, ah bah oh, ouais il y a boss hop, c'est vraiment ah, bien, oui. ah, si, bien trop bien Ah Si si il vient de vraiment te plier Si si je viens vraiment de TP avec ceux, soit... Oh putain T'as oublié de l'enlever toi Tiens mais qu'est-ce OK, que ça va Moi aussi je suis poison Moi aussi je suis poison, mais reste bien là Non c'est bon je plus Bichard il est voleur en fait. Ouais. Bah oui bah oui. <rire> bah OK, OK, bah c'est Vous êtes sûr que vous faites pas l erreur sur la marchandise Bah en fait, soit côté tu t'es voleur. Tu préfères lequel Sachant sachant que vous êtes poursuivi Mais pourquoi par un ça, Pourquoi c'est ça pourquoi c'est dans cette gosse Le cano sur le rôle A. Bah en fait, justement, je pense qu'il croit que c'est cette gosse. Le problème c'est que bah Pourquoi c'est toi Sur quoi Bah que nous. vous avez une info sur ancien bah, en fait, quoi. C'est ah, bah, euh... toi le Roland A Bichard. Bah C'est toi le Roland A Zed En fait, en fait <rire> c'est les 4 plus Shadoun, Guil, Lapin <rire> et.. Mais et... et... du coup, deuxième question, tu l'as fait ou pas Sur euh... Non. Sur lui. Non Non. Ok. Bon bah d'accord. Salut Bichard. Bah c'est cool. <rire> bon Bichard. <rire> c'est cocasse quoi Ouais c'est un peu. Les gars de son Bichard. <rire> Je sais pas, hein, putain. Adieu, bichard. Bah dans tous les cas, ouais. vous avez pas le redé de 5, donc j'attendrai qu'il y en ait un qui se barre pour le tuer. C'est solo, ouais, solo Ouais, je suis solo, ouais. C'est sais qu'on a perdu, nous. Nous on a perdu, oh. on a plus rien. Euh... Qu a ouais, ok, je vous aide. Tuez-le, c'est moi le solo. Non, vraiment. Vraiment, tuez-le, c'est moi solo, il est ancien. Voilà, je te le dis. Non, vraiment, je vous le dis. Hein. Hein. Non, non, je vous le dis. Il ils sont la balleuse. <rire> Non, on est que 3 ouais, oh, oui. bah y'a le LG blanc c'est qui c'est Du coup il est coup, pas avec nous Oh putain les gars. Bichard le aussi Bichard sauve Bichard Bichard Bichard Bichard Bichard <rires> la Lapin oh la Solo C'est oh bon non, il est mort Lapin part La, la part <rire> nice. Par mort <rire> <Bon, rire> okay. par là, par là pas, là. En La nous il y a, il y là En là, il y a, a, a part yes. oh, La part La part La part La part La La part La La Ça ça peut être soit mon bon bord, soit mon glow. What the f il est fou lui. Ah merde, ça c'est sur toi. Putain, non, je là. Je fight, essayer, je vais il Je vais vas-y vais Y'a Bichard ouais, qui, qui me clean up Ok j je vais voir. Tu le tues tu le tues Ouais ouais ouais vas-y il est là Il est là vas-y vas tape le tape le tape le C'est bon oh,